Je suis directeur de recherche émérite au CNRS, euh, membre du laboratoire IRIF, qui veut dire Institut de Recherche en Informatique Fondamentale. Plus précisément, mon domaine de recherche concerne la théorie des langages de programmation. Alors, par théorie, il faut comprendre ce qui se cache derrière les langages de programmation, en particulier, ou les logiciels de manière générale, c'est-à-dire tous les problèmes concernant leur fiabilité, leur efficacité, mais surtout leur fiabilité. Et donc, euh, mon travail a toujours consisté à trouver des méthodes mathématiques pour garantir qu'un programme fait bien ce qu'on lui demande. Ce prix signifie bien sûr beaucoup d'honneur, donc j'y suis évidemment très sensible. Je trouve que c'est euh, une belle occasion de faire connaître la difficulté et, les, et la richesse de, euh, de cette recherche autour du langage de programmation. Il n'y a rien de magique derrière euh, le, tout le travail de conception euh, des logiciels et euh, ce coup d'éclairage sur la partie la plus amont de cette recherche euh, me semble un, un, bon, un bon signal. C'est un signal positif dans, dans, dans, dans, un, dans un contexte où les, les recherches sont, euh, sont pas mal poussées vers les applications et qu'il ne faut pas oublier qu'il y a tout un travail de fond, euh, de, de recherche fondamentale qui n'a pas les mêmes rythmes et euh, qui donc nécessite aussi d'être soutenu euh, et je, de ce point de vue, ce, cet éclairage me paraît une bonne chose. Au-delà de, de ma personne, je pense que c'est important pour la recherche sur les langages de programmation d'avoir ce, cette euh, opportunité d'être mise en avant. Et pour moi-même, ça me donne aussi un petit coup de pouce pour les années qui viennent. Ça me donne un petit peu de carburant pour essayer de continuer à travailler euh, utilement